Une forêt giboyeuse et chatoyante vous attend pour le 18 mai. Soyez prêts, soyez forts, lorsque vous allez venir chez nous en Alsace, on va vous demander d'avoir un casque, des protections minimalistes, hein, ça c'est évident, mais surtout faites attention avec vos grippes, refaites vos grippes, parce que là on va accéder à des endroits qui sont qui sont assez puissants. On va adorer Alors c'est un petit chemin technique, hein, rien de bien méchant, mais il faut savoir gérer. du gros arbre dis donc. 6m15 de circonférence, ça c'est de l'arbre. On l'a abattu exprès pour vous pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un beau tronc. Vous avez pas ça à Paris hein. <rire> On apporte à toi Olivier, tu descente. Je te kiffe de feignant là, regarde-moi ça. Fais un bisou Super! Putain, c'est lourd, hein On est des champions! Normalement, ça on en le fait en courant, mais j'ai à ce point on va y aller doucement, on va marcher tranquille. Bon, l'échauffement il est fini là. On va y aller pour de vrai maintenant. Regardez, il y a des tas de bois, on a dégagé le chemin. C'est parti <musique>